Hello les toqués, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la génoise. Je vais vous donner toutes les astuces pour faire une génoise ingratable. Je vous rappelle également que tous les ingrédients vont être maintenant en barre de description. Et c'est parti pour la recette Dans le bol de mon batteur, j'ai mis les œufs et le sucre et je vais blanchir et monter le tout pendant environ 10 minutes. Et je vous rappelle que les ingrédients sont en barre de description. Vous pouvez faire cette recette avec un batteur à main. Au bout de 10 minutes, je vois que ma génoise est bien montée parce qu'elle a bien blanchi, elle a triplé de volume et en plus, il y a le fameux bec d'oiseau. Le mélange est ce qu'on appelle ruban. J'ajoute la farine à mon appareil blanchi, je vais la tamiser pour avoir quelque chose de plus fluide et surtout pour éviter d'avoir plein de grumeaux dans la génoise. Je vais incorporer délicatement la farine avec la spatule souple, je pars du centre vers l'extérieur et je fais doucement à ne pas trop mélanger parce que sinon la génoise va être toute liquide. Mon mélange est prêt, je vous conseille de préchauffer votre four avant pour que votre génoise soit rapidement enfournée. Je coule ma génoise dans un cercle beurré et fariné. Vous allez voir qu'avec un moule beurré et fariné, vous ne pouvez pas avoir de génoise qui colle à votre cercle. Au contraire, ça va très bien se démouler. Vous pouvez utiliser cette recette pour pouvoir faire des biscuits roulés en mettant tout simplement votre génoise sur un tapis siliconé. Avec une cuillère ou une spatule, je lisse le dessus de la génoise et je vais faire cuire pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Le biscuit est cuit, lorsque vous appuyez avec votre doigt, la génoise remonte ou tout simplement quand le couteau est bien sec. Et voilà, une génoise super moelleuse et inratable. Et voilà ce tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme prochain tuto. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut